L'extrême droite veut nous faire croire qu'elle est du côté des salariés, des plus précaires, des indépendants, des chômeurs, des chômeuses. En fait, c'est une imposture. Le RN, par exemple, a plusieurs fois changé de pied sur la question des retraites. Il a abandonné sa revendication de la retraite à 60 ans. Et pire, en fait, il prône des solutions, certes populaires comme l'augmentation des salaires, mais en échange d'exonération de charges patronales. Or, les cotisations sociales, si elles sont exonérées, eh ben, c'est autant de financement de moins pour nos retraites, pour la protection sociale. L'extrême droite n'est ni sociale ni progressiste. Au contraire, elle est populiste, elle est raciste. Solidaire combat et combattra les idées d'extrême droite. L'extrême droite n'a pas sa place ni dans nos manifestations, ni dans nos cortèges. <musique>